Alors le CNT est un centre d'information et de conseil sur le théâtre contemporain euh, qui a été créé en 1993 par Bernard Fèvre-Darcier qui était euh, directeur du, du Festival d'Avignon. Il y a cinq portes d'entrée au, au CNT, il y a cinq, euh, cinq services. On peut avoir un besoin de, de formation, d'approfondir certains métiers ou de, de se former tout au, le jour, tout au long de sa, sa carrière. Et là, nous avons euh, un pôle qui est le pôle métier formation et qui renseigne sur toutes les formations initiales ou continues euh, du spectacle vivant. La majorité de ces, des demandes sont euh, sur la... Euh, sur la carrière de comédien, mais elle renseigne également euh, les personnes qui souhaitent devenir euh, plutôt euh, techniciens ou plutôt euh, administratifs on va dire euh, au sens large euh, dans, dans, dans, dans dans le domaine du spectacle vivant. SanEmploi.fr, c'est une plateforme gratuite où euh, les artistes, aussi bien les administratifs que les techniciens du spectacle vivant, peuvent déposer des CV ou consulter des offres d'emploi en ligne. Euh, une compagnie de théâtre, euh, si, on, si on déroule un petit peu sa son travail, euh, va tout d'abord se dire peut-être est-ce euh, que je dois vraiment me constituer en compagnie Qu'est-ce que c'est une compagnie à quelles règles juridiques il faut que je me confronte Donc euh, peut-être la première euh, porte d'entrée euh, qu'elle va pousser au CNT ce sera celle du pôle juridique euh, qui est un pôle euh, constitué de deux juristes spécialisés dans le domaine du droit du spectacle vivant et qui euh, répondent à toutes les questions euh, de structuration, de sécurité, de droit du travail, de droit d'auteur euh, qu'il faut se poser euh, lorsque euh, on crée sa compagnie ou lorsque euh, euh, on signe des contrats. Et ces juristes répondent de deux manières euh, à, à nos, aux professionnels. Euh, tout professionnel bien sûr confondu, que ce soit le jeune porteur de projet au, au, à des, des administrateurs ou des euh, directeurs de, de production plus chevronnés, euh, soit euh, par euh, une permanence téléphonique gratuite, soit euh, sur notre site internet euh, gratuit, soit sur abonnement, euh, sur un site internet qui s'appelle scènejuridique.fr et qui, euh, qui répond euh, de manière extrêmement pointue et approfondie à, à toutes ces questions de droit. Au niveau du suivi et du contenu, euh, nos deux juristes sont constamment euh, en train d'écrire de, de nouvelles... Euh, de nouvelles études. Euh, il y a une newsletter mensuelle, quand on est abonné à ce site, qui, euh, qui vous alerte sur toutes les nouveautés et du coup qui vous renvoie sur toutes les, les pages nouvelles, sur, sur des nouvelles définitions dans le lexique, sur des nouveaux contrats qui sont mis à jour. Parce que ce qu'il y avait aussi, c'est que les modèles de contrat, les modèles euh, de formulaires. Bien sûr, il en existe sur le net et on peut en télécharger, mais alors on ne sait pas de quand il date. Nous avons signé un partenariat avec l'EGI France et là nous, nous, nous renvoyons vers tous les textes de loi qui sont, qui sont à jour tous les mois. Le pôle auteur, c'est le pôle le plus récent du CNT. Il a été créé en 2007 et il gère le dispositif d'aide à la création dramatique, à la création de textes dramatiques. Euh, C'est-à-dire, c'est une commission qui existe depuis 1947, qui dépendait directement du ministère de, de la Culture et de la Communication et qui va bah, attribuer des, des aides aux auteurs dramatiques, euh, à des pièces qui n'ont pas été montées euh, au moment de la demande exactement. Cette commission étudie, euh, se réunit deux fois par an et étudie environ euh, 600 manuscrits et attribue euh, une cinquantaine d'aides par an. Il accompagne tous les textes lauréats euh, pour euh, les faire lire, pour euh, éventuellement les faire publier, les faire traduire, euh, les, les faire monter sur scène, évidemment. Il y a tout un travail de terrain, un travail assez important de, de, de mise en relation, là aussi, de, de, de suivi, d'accords de, euh, de, passés avec des directeurs de structures, avec des éditeurs, avec euh, des instituts à, à l'étranger également, euh, pour que ces, ces, ces pièces circulent. Il y a des accords aussi qui sont passés avec d'autres comités de lecture sur le territoire en France pour que les, là aussi, que les pièces soient lues par d'autres et soit le plus largement diffusé. Le Pôle auteur, est, depuis 2011, organise le Grand Prix de littérature dramatique. On trouve toutes ces fiches très complètes sur notre site internet. Ce sont les résidences d'écriture qui sont listées, parce que les résidences pour les compagnies, c'est un peu plus complexe, et c'est un petit peu plus... On nous demande souvent cette information, mais c'est un petit peu plus... Aléatoire. Cette dénomination englobe des, des réalités très différentes, qui vont de la de, de vraiment euh, euh, de, de, de contrats de résidence tripartite comme il se doit entre entre un lieu, une compagnie et puis euh, une collectivité territoriale. Et puis euh, ça peut être un apport de locaux euh, dans une coproduction. Euh, ça peut être voilà. C est, c est, ce sont des projets qui ne sont aussi pas forcément pérennes. Un théâtre va le faire pendant 5 ans et puis par, par, parce qu'il a rencontré une compagnie. Une compagnie peut venir aussi chez nous pour, pour préparer son, son projet artistique. Un metteur en scène peut avoir besoin... De, de documents, de textes, d'ouvrages, de, de, de, euh, de, euh, et donc là, venir à, à la documentation chez nous. Et avant, euh, notre, avant la, sa venue au centre de documentation qui, qui, qui vous propose ces ouvrages, vous pouvez euh, faire des recherches thématiques sur notre site internet ou demander directement à nos documentalistes de réaliser une, une bibliographie thématique sur, euh, sur un. Un, enfin sur un sujet qui vous, vous tient à cœur. On a une, une vidéothèque et le pôle audiovisuel euh, euh, de la même façon, on peut vous faire des recherches sur une thématique. Donc une compagnie, on va reprendre toujours ce, ce fil rouge, une compagnie peut venir chez nous pour, euh, pour revoir une captation d'une pièce, mais également beaucoup de documentaires sur le, sur le, le spectacle vivant. Vous pouvez venir au, au CNT qui va vous dire où le trouver, comment vous le procurer, dans les différents centres de documentation de certains théâtres aussi, puisqu'il y, y a des théâtres qui ont... Euh, euh, qui ont cette force-là. Un metteur en scène, quand il va monter ses projets, souvent il devient directeur de compagnie. Et finalement, c'est n'est pas si simple que ça d'être euh, parachuté euh, directeur de compagnie. On devient à la fois euh, responsable d'un projet artistique et à la limite, ça, ils le conçoivent. Et encore, souvent, c'est un peu au coup par coup, on n'est pas forcément sur une gestion de carrière. Et puis, à côté de ça, euh, euh, on devient aussi chef de, du personnel. On devient manager, on devient. Euh, euh, voilà, donc euh, il faut embaucher, il faut savoir, euh, faut savoir quelles sont ses responsabilités, il faut savoir quels sont ses droits, euh, quels sont également euh, les droits et les responsabilités des collaborateurs. Il faut avoir à l'esprit que c'est une entreprise qui a son image de marque, qui a euh, euh, des collaborateurs. La commission attribue des aides à des auteurs. Et si une compagnie dans les trois ans qui suivent euh, l'aide monte le texte qui a été aidé, euh, elle peut avoir, elle peut demander l'aide au projet. Et donc euh, là on voit bien aussi que', que, que, que un, il faut être extrêmement professionnel pour présenter cette, euh, cette demande euh, qu'il faut avoir un budget bouclé et réaliste qu'il faut avoir, faut connaître euh, là aussi tous les droits, le droit etc et euh, bah, être directeur de compagnie c'est aussi savoir bien s'entourer. En effet, on est l'initiateur d'un festival qui s'appelle Seine Grand Écran, qui s'installe dans un théâtre différent en France, euh, euh, différent selon les années. C'est un festival qui interroge en fait les, les liens entre la scène et l'image, donc ça peut être le cinéma ou la photo. Et euh, C'est un, un festival qui est, qui est, qui est très, très dynamique puisqu'à chaque fois, le CNT arrive dans une ville et va fédérer autour euh, du théâtre et de lui-même euh, des partenaires qui peuvent aussi décliner euh, ce thème-là. Ça va être des cinémas, ça va être des musées, ça va être des écoles d'art. On essaye de, de, de lancer des passerelles à la fois dans les disciplines et à la fois entre des partenaires culturels d'une même, même région, d'une même ville. On a également euh, le Collège du Théâtre, qui est une programmation de rencontres au CNT. Euh, cette année, euh, le, la thématique du Collège du Théâtre, c'est théâtre et sciences. Donc, on étudie tout, on a invité des grands scientifiques à nous parler de leur rapport au théâtre. Est-ce que, euh, finalement, le théâtre peut les, peut les faire avancer dans leurs recherches? Est-ce que. Euh, euh, Est-ce que les artistes aussi euh, peuvent travailler avec des, des, des chercheurs, avec des scientifiques, euh, pas seulement sur, euh, sur une inspiration, mais sur aussi euh, une vision du monde euh, commune On organise également beaucoup de rencontres professionnelles, euh, des colloques sur des thèmes. On a fait théâtre privé, théâtre public, le film de théâtre. Euh, on, a, on a des rencontres régulières avec le pôle juridique qui fait des sessions d'information. Euh, voilà. Sur la newsletter, allez sur notre site cnt.asso.fr euh, ou alors sur notre page Facebook également ou sur Twitter où nous, avons, nous sommes très actifs.